Bonjour. Euh, bienvenue à cette Agora. Euh, je vois que 13 personnes sont connectées. Euh, D'autres sont en train d'arriver. Je vois qu'il y a une 14e. Donc, normalement, il y a 40 personnes inscrites. On va attendre quelques secondes, voir s'il si, si y a du monde qui arrive. Sinon, on commencera. autres personnes nous rejoindront euh, au fil de l'eau, je pense. On va peut-être commencer. Donc c'est une agora. Donc euh, le principe, c'est que l'on est là pour, euh, pour discuter, discuter euh, autour du thème des, des, des licences libres Creative Commons. Euh, c'est assez pratique, hein, pratico-pratique, je dirais. On va donner euh, nos exemples, Carole et moi-même. Et puis vous pouvez nous poser des questions, dans la mesure de nos connaissances, on y répondra. On ne va pas faire de choses théoriques, hein. vous avez eu d'autres agora ou plutôt des, des webinaires précédents qui, qui étaient plus théoriques, qui parlaient des, des principes de droit, des principes limitations et autres. C est, c est, ce n'est pas notre spécialité, nous ne sommes pas des, des, des juristes, par exemple. Nous, on les utilise, donc on peut vous donner notre, notre retour d'expérience sur la chose. Euh, et puis, euh, donc je vous rappelle que pour ceux qui ne connaîtraient pas l'outil euh, Livestorm, euh, vous avez euh, la possibilité de poser des questions. Là, il y a un petit outil questions. Il y a aussi un chat pour, euh, pour pouvoir discuter. Les questions, il vaut mieux les mettre dans l'outil euh, questions plutôt que dans le chat. Sinon, nous, on ne peut pas regarder partout euh, pour répondre à vos questions. Bon, on est deux, c'est bien, mais n'est-ce hein, pas, Carole Mais ce n'est pas suffisant. Réfléchir à ce qu'on dit... Euh les questions et aller voir s'il n'y a pas d'autres questions ailleurs. Donc, merci de, de laisser vos questions dans, dans l'outil question. Euh, voilà, donc il euh, y, y a quelques personnes qui viennent de se connecter en plus, mais je vois que c'est à peu près ça, on est à 16. Bon, on va, on va donc commencer tout de suite. Donc on va peut-être commencer en se présentant, peut-être Carole, oui. euh, si tu veux bien commencer. Et je oui, prendrai la ouais, je vais commencer, j'ai préparé euh, deux, trois petites. Euh diapo pour ben, c'est pas ça du tout mais c'est pas grave hein <rire> Alors, je, je retente je retente par les médias euh, c'est parce que j'ai pas dû choisir le nom, bon, je ne sais pas ce que je fais voilà tout à fait donc voilà je suis pour ceux qui ne me connaissent pas mais je vois que euh, un certain nombre d'entre vous... Euh, non, non, non, non, je, pense que. Voilà, je suis Carole chorlet stéphan je coordonne une université numérique thématique depuis son, son origine. Euh, euh, alors les, les voilà, je travaille dans une université numérique thématique, il y en a 8 en France. Euh, leur rôle euh, est essentiellement de partager, euh, de mutualiser, de produire en commun, de diffuser, de valoriser des ressources éducatives libres pour euh, l'enseignement supérieur. Euh, il y a huit euh, universités numériques thématiques. Six d'entre elles sont regroupées dans une association qu'on appelle l'université numérique, dans laquelle j'œuvre également de manière euh, très euh, active. Euh, pour euh, permettre à euh, la France et aux universités françaises d'être euh, très impliquées dans l'open education. Voilà. Euh, alors, ok, j'ai partagé un truc, mais ensuite, pour passer d'une diapo à l'autre. Euh, évidemment, je ne sais pas faire. Voilà, donc euh, l'émission, les, les c'est essentiellement, comme je disais tout à l'heure, de la diffusion de ressources, euh, de la valorisation, de l'accompagnement des usages, donc accompagnement des enseignants, notamment des euh, gouvernances aussi euh, à utiliser des ressources. Et du coup, ben, forcément, euh, les questions de euh, licence, d'ouverture de contenu, euh, et, et toutes ces questions-là. Et comme le disait Gilles tout à l'heure, je suis là à l'invitation de Perrine pour partager mon expérience du terrain, de l'usage de, des licences euh, Creative Commons. Donc, je ne suis pas euh, du tout euh, juriste. Hein, voilà, c'est comme Gilles, on est là pour, pour partager euh, ce qu'on voit, euh, ce qu'on fait et, et, et, et comment, comment les choses se passent de manière pratique. Merci Carole. Moi, je n'ai pas préparé de, de, de transparent pour me présenter, ce n'est pas, pas grave. Euh, donc moi, je, je suis Gilles Jacovetti. Euh, je suis euh, actuellement ingénieur pédagogique à, à l'IMT Atlantique. Euh, je suis arrivé sur le tard dans le, dans le milieu de l'ingénierie la, de, de la, de pédagogique parce que je suis quand même dans, du milieu éducatif. Après avoir fait des études d'ingénieur, et après être passé par de la géophysique, je suis revenu à mes, à mes amours, je dirais, de jeunesse. Je voulais être enseignant quand j'étais au collège déjà. Et donc, je suis devenu enseignant à partir de, de, mes, de mes 30 ans. Et pendant à peu près 20 ans, j'ai enseigné. Et comme, comme je l'ai écrit sur, sur la, la petite ligne de présentation, comme un pédagogue tout terrain parce que j'ai expérimenté la pédagogie dans, dans plein domaine euh, déjà plusieurs disciplines euh, beaucoup les maths mais également le traitement signal scientifique à chaque fois je, je suis un scientifique donc euh, des mathématiques la physique l'informatique le traitement signal c'est ce que j'ai principalement enseigné euh, mais également avec, euh, devant des publics variés donc aussi bien euh, à partir de la, de, de la sixième hein, des, des collégiens jusqu'à des, des élèves de, de maîtrise à l'université, j'ai également enseigné auprès de, de, de public adulte, euh, de la formation pour adultes et également pour des personnes qui venaient euh, dans les industries pour être formées ponctuellement sur des outils. Donc, j'ai un spectre assez large de connaissances dans la pédagogie, d'expérience, je dirais. Mais à l'époque, quand j'étais enseignant, je n'utilisais pas du tout la, tout ce qui était licence, tout simplement parce que j'étais très classique dans, ma, dans mon enseignement. Je faisais mes cours, je travaillais avec l'équipe pédagogique qui, qui travaillait avec moi. Et, et, et l'échange s'arrêtait là, quoi. Bon, il n'y avait pas trop d'outils et ce n'était pas, pas dans l'air du temps non plus de, de partager sur Internet euh, l'ensemble de ses travaux, mais petit à petit c'est apparu. Et c'est lorsque j'ai candidaté pour devenir ingénieur pédagogique à, à, à, à l'époque, ça s'appelait Télécom Bretagne, c'est l'IMT Atlantique fusionné avec les mines de Nantes. Euh, lorsque j'ai été recruté à, à à l'IMT Atlantique pour être ingénieur pédagogique. J'ai rencontré une personne qui était active dans le milieu de, de, de, du libre, c'est Michel Briand, qui était le, le responsable de la formation de l'école à ce moment-là, qui m'a fait, fait pour la première fois découvrir les ressources libres, les, ressources libres, les, les licences, le partage, etc. Donc, euh, bon, moi j'ai tout de suite accroché parce que ça, ça me plaisait beaucoup, euh, mais surtout je l'ai utilisé et donc euh, une de mes missions à ce moment-là, lorsque j'ai été recruté, ça a été de, de m'occuper d'un site qui s'appelle Innovation Pédagogique, qui est un site un peu central à, dans la franco francophonie et dans la pédagogie, surtout dans le supérieur, euh, parce qu'il agrège pas mal de, de, je dirais de, de documents, le document lié à la pédagogie, à l'innovation pédagogique. Il est, il est assez suivi, il a, il a pas mal de, de personnes abonnées et il, il propose des, des dizaines d'articles par semaine sur l'innovation pédagogique, la coopération, sur, sur les, également sur tout ce qui est ouvert et libre. Mais il est vraiment, euh, vraiment centré sur, euh, sur la pédagogie. Donc, euh, c'est donc à ce titre-là que, que j'utilise les licences Creative Commons depuis un peu plus de 5 ans où j'ai été recruté. Euh, voilà. donc, euh, donc moi aussi, j'ai été, comme, euh, comme Carole, invité par, euh, par Perrine pour parler de, de mon expérience. Donc, euh, donc, si, si vous avez des, des questions particulières, des, des, des questions pratico-pratiques, vous pouvez, vous n'hésitez pas à, à nous demander. Alors, je, pour avoir la parole, c'est difficile. En fait, il faut venir sur scène uniquement. Sinon, nous, on répond aux questions qui, qui s'affichent dans l'outil. Dans, dans je suis en train de regarder, je vois que... Peut-être que pour introduire l'Agora le, le, le, euh, et, et permettre à chacun de poser des questions euh, euh, donc dans, le, dans le panneau questions hein, plutôt que dans le panneau chat, j'ai juste fait deux petites euh, diapos euh, pour rappeler ce que sont les licences Creative Commons et puis ensuite on vous, on vous posera peut-être des petites questions via le sondage. Hein, Gilles, comme ça, l'idée voilà, c'est un, vraiment une, un, hein, l'Agora. Voilà. Euh, une agora peut-être nu oui. euh, Et, et l'idée c'est vraiment qu'on qu essaie d'échanger au maximum, qu'on puisse répondre à vos questions et qu'éventuellement vous puissiez aussi venir partager vos, vos expériences euh, si, euh, si vous le souhaitez et si vous en, si vous en avez. Euh, donc, oui, là je vous passe. Enfin, voilà. Donc, euh, voilà sur les, les deux petites diapos sur les licences Creative Commons. Donc, l'idée, hein, c'est vraiment bien de, de, de laisser la main aux producteurs de contenu qui décident eux-mêmes de comment ils distribuent leur, euh, leur production, de, de comment ils distribuent ce qu'ils ont, qu ont conçu. Euh, il y a plusieurs possibilités euh, qui sont offertes. Il y a six licences, soit c'est dans le domaine public, soit il y a six licences. Et, et voilà une petite diapo sur, sur ces licences, avec ce qu'elles permettent ou ne permettent pas, euh, euh, voilà, etc. Et, du coup, euh, et ben du coup, maintenant on peut peut-être commencer à, à échanger et surtout à savoir qui vous êtes. Donc On passe au sondage oui. peut-être Oui, on va lancer un petit sondage avec deux petites questions, c'est très court. C'est pour avoir une idée un petit peu du, euh, du public qui est devant nous tout derrière l'écran et donc euh, je, vais, je vais essayer de lancer la première ah. les réponse arrive déjà très rapide Beaucoup d'enseignants parmi vous, presque la majorité. La majorité relative. Pas absolue, mais relative. <rire> beaucoup de personnes dans le numérique. Donc il y a peu de personnes par contre qui travaillent dans la documentation et l'édition. Hein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne. Voilà, mais, mais les licences Creative Commons touchent en fait tout le monde. Hein. D'accord. Très bien, merci. Donc, on s'adresse principalement à des enseignants qui, qui, qui touchent au numérique, avec quelques, quelques chercheurs. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais lancer une autre, une autre, une autre question pour savoir si, si vous êtes euh, habitué aux licences Creative Commons ou pas du tout Vous n'êtes pas nombreux à, à ne pas savoir du tout ce que sont ces licences. C'est bien. Ça veut dire qu'elles qu se répandent, elles sont connues. Euh, et vous êtes à peu près. Euh, bon, il y a un petit peu plus peut-être qui ont utilisé, un petit peu moins qui ont produit des œuvres sous la licence. C'est tout à fait euh, normal et prévisible, je dirais, parce qu'on commence d'abord par les utiliser avant d'utiliser ben, les documents qui, qui sont en licence CC, avant de produire évidemment des, des documents en licence CC. Et ça peut se faire très facilement hein, de produire des, des documents hein, en licence CC. On vous en parlera tout à l'heure. Bon, moi, je vous en parlerai, j'avais prévu de, de vous le montrer. Donc voilà, Donc euh, principalement, euh, vous connaissez euh, assez bien les licences CC. Donc c'est très bien comme ça. Hein. Mais on n'oubliera pas les, les quelques personnes, ils sont quatre apparemment, qui ne connaissent pas du tout. Donc c'est bien, ils, ils découvrent quelque chose qui, qui a de l'avenir. Ah, je vous remercie donc... Euh, D'avoir répondu à ces questions, on n'en a pas d'autres pour l'instant. Carole, tu voulais ajouter quelque chose Oui, il y a une question là de la part d'Isabelle Leclerc qui demande si les licences sont reconnues dans le monde entier, les licences Creative Commons. C'est ouais. ce qui fait leur, leur force, au sens où elles sont internationales. Elles sont, elles sont connues dans le monde entier, en effet. Avec des versions qui ont été faites pour la France, pour l'Europe, me semble-t-il. Et euh, mais les, les licences Creative Commons s'adressent au monde entier. Et c'est d'ailleurs ça qui, qui est intéressant parce que si on considère le droit français, d'après ce que j'ai compris, hein, ça limite justement au droit français. La licence Creative Commons est plus large, elle est plus internationale. Ça nous permet d'ouvrir en fait nos, nos documents à, à une à une à une, à une législation internationale Oui, le, derrière les licences Creative Commons, hein, c'est du droit anglo-saxon au départ, euh, à savoir que le, le, le, la, la différence, la grosse différence, <rire> euh, c'est que dans le droit anglo-saxon, lorsque l'on cède, entre guillemets, ce droit qu'on utilise une licence euh, euh, libre type Creative Commons, ça veut dire que... Les, les, tous les autres gens peuvent utiliser les contenus et qu'on n'a plus du tout aucun droit dessus. Euh, en France, ce n'est euh, pas le cas, euh, euh, parce qu'il y a euh, un droit patrimonial qui est immuable. Euh, néanmoins, le fait que les licences Commons soient euh, reconnues de manière internationale, comme vient de le dire Gilles, permet quand même de s'assurer que... Ben, la personne qui a partagé son contenu sous licence Creative Commons, elle est dans la logique de dire qu'elle l'ouvre selon la licence qu'elle a utilisée. Hein, et là, il y a les six euh, licences qui sont à l'écran. Qu'elle qu est d'accord pour partager entièrement son contenu et qu'elle ne va pas changer d'avis dans trois semaines ou six mois et vous dire « eh Pep, moi finalement, il y a mon droit patrimonial et, et puis tu as utilisé mon contenu, mais, mais tu n'avais pas le droit de l'utiliser comme tu l'as utilisé. » Alors, en droit français, euh, certains juristes disent « attention, les Creative Commons, c'est compliqué euh, parce que c'est le droit anglo-saxon au départ qui est derrière ». Néanmoins, le fait que ça soit un peu universel et très reconnu fait qu'on s'assure quand même d'une logique, on va dire plutôt d'un esprit, d'une philosophie de celui qui partage derrière. Est-ce qu'on répond à votre question, oui, Isabelle est-ce que vous souhaitiez qu'on aille encore plus loin D'ailleurs, je ne sais même pas si on serait capable de le faire, mais quel pays, quelle institution derrière les licences pour, pour compléter ce qu'a dit Carole, je conseille à ceux qui sont vraiment intéressés sur cet aspect justement de reconnaissance juridique d'aller voir le le podcast, euh, enfin je crois qu'on dit le, la rediffusion possible de la d'un du, webinaire qui a eu lieu ce matin me semble-t-il sur, euh, sur l'aspect juridique euh, des, des licences. Euh, Périne quand tu dis j'ai proposé ça veut dire tu veux qu'on le fasse monter sur scène, tu veux, enfin on ne comprend pas bien du coup, on, tu veux qu'on fonctionne là D'accord. Donc, euh, si, si Sylvain Chatry veut monter, il peut. Il est là Je ne l'ai pas vu. Ok. Parfait. <rire> il est le bienvenu. Il, on a quelque chose à faire Ah oui, il, il est, là. Oui. est là. Oui, Il a une invitation en attente. Ok. Si tu, si tu nous entends, tu dois avoir quelque part une fenêtre qui s'est ouverte où tu dois cliquer pour entrer. Je n'ai enfin, pas été invité pour l'instant sur, euh, sur l'application Livestorm. Euh, je ne le vois pas, moi, Sylvain, dans les participants. En fait. Si, moi, je le vois. Je le vois. Ah, OK. Il est tout en haut, euh, il le quatrième sur dans ma liste. Donc, ben, il ne il doit pas voir, l'invitation. La... Ce pas grave. OK. Donc, là, vous expliquez également quelque chose là dans, dans le chat. Est-ce que vous voulez euh, euh, venir en parler euh, pour partager avec les autres Donc, je, je vais vous inviter. Tu l'as invité, Carole Sinon, je peux le oui. faire. Oui, ça y est, je suis en train. D'accord. Est-ce que vous avez l'invitation Oui, voilà, oui, bon, très bien. Oui, bonjour. oui, bonjour à tous. Oui. Tout simplement que, oui, juste une remarque sur le, la question à propos des créatifs comme institution internationale. Juste de, de dire effectivement que c'est un mouvement international qui vient en réponse à, aux, aux droits d'auteur. Donc, c'est quelque chose qui est international, sauf qu'il reste quand même tributaire de, de, de, de, de, de droits ou bien des, des, du, du, du cadre juridique de chaque pays. En France, par exemple, en Europe, en général, ce n'est pas la même interprétation qu'on fait des Creative Commons qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États il y a par exemple le système Fair Use qui n'est pas applicable en Europe parce que la lecture du droit n'est pas la même. Donc, plus ou moins, il y a, il y a, des, il y a des nuances entre l'application des Creative Commons dans un pays ou un autre et en fonction des règles applicables dans ce pays. Mais finalement, le phénomène, il est international. Simplement. Voilà, c'est ça. Merci, Mokta. Merci, oui. Est bien, est oui. oui, je suis là. Euh, bon, bonjour, effectivement c'est nous qui faisions le, le webinaire juste avant euh, de 14h à 15h30 sur euh, la question droit à usage des, euh, des ressources éducatives libres et ce qui a permis effectivement de, de discuter un peu sur, euh, sur la, la conception de, de ces ressources et sur après la diffusion de ces ressources. Euh, J'ai pas pu suivre là, les 10 minutes qui viennent de, de se passer, j'étais au téléphone. Euh, donc, je ne sais pas effectivement qu'est-ce qu'il qu qu en est des, des, des questions et des, euh, euh, et des interrogations. Moi, moi j'aimerais ai, effectivement, euh, en tout cas, qu'on échange sur, sur, les, sur les types de licences qui sont choisies en pratique. Euh, savoir ceux qui ont déjà eu, vous avez fait le sondage, là, pour savoir qui avait pu déjà pratiquer. Euh, quelles sont les, les licences les plus, les plus utilisées pour voir déjà ce que... Que, ce que ça donne. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance, euh, en tant que spécialiste de la propriété intellectuelle, à fervent défenseur du droit d'auteur, j'aurais tendance à aller le plus bas possible dans les, dans les conditions, ajouter le, le nombre de, de, de conditions les plus, les plus importantes pour s'assurer effectivement du, du, du respect du droit de l'auteur, de l'intégrité du contenu également. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'une peut qu une question euh, ou, euh, ou un sondage en remettant les types de licences... Ouais. Permettre de, de, de voir effectivement les plus, les plus utilisés Pour l'instant, on a, on a seulement euh, comment dire, pris la température sur la, la connaissance des licences Creative Commons et l'éventuel usage, soit en tant que concepteur de ressources, soit en tant qu'utilisateur de en tant qu'utilisateur de ressources, mais euh, Gilles, tu peux euh, prendre la main pour faire un sondage et savoir... Je suis en train de le faire. Il faut faire. me donner quelques secondes. Donc, mm -hmm. euh, oui, bien sûr. Donc vous, Sylvain, vous aviez tendance à, à, à vouloir aller le plus, le plus bas possible pour le respect du droit d'auteur. Voilà. Nous, on est euh, des diffuseurs de ressources éducatives libres voilà. et... Euh, des fervents défenseurs de la mutualisation et du partage. Donc nous, évidemment, on a tendance à vouloir aller le plus haut possible dans, dans le <rire> schéma. <rire> du coup, euh... et, mais je pense que c'est bah, l'effort le, de, de pédagogie aussi, je pense, pour, pour faire comprendre qu'il que y a un intérêt à, à donner davantage accès. Mais si vous allez par exemple sur, euh, sur euh, « FunMook, il euh, y a le choix qui est laissé, euh, laissé aux concepteurs de, au concepteur de MOOC. Euh, et, euh, et vous avez par exemple un, un, un MOOC qui est, euh, qui, est, qui est un grand succès. Je crois qu'ils ont au moins 10 000, 10, 000 per... 10, 000, euh, 10 000 connexions, 10 000 inscriptions chaque, euh, chaque session. C'est les fondamentaux du droit d'auteur. Euh, et celui-ci, il est en tout droit réservé. <rire> il est en tout droit réservé. Euh, donc c'est vrai qu'il y, y a une pédagogie à, à avoir sur, euh, sur ça. Euh, pour qu pour qu'on puisse euh, peut-être trouver un entre deux et que, et que, et que sans forcément aller, aller trop dans le vert, peut-être, <rire> on puisse se retrouver dans le, dans le orange sur le schéma, dans le jaune, le jaune, euh, le jaune euh, effectivement, ou respect de la paternité, euh, euh, le, le non dérivatif aussi, euh, pas de modification, ça peut être, euh, ça peut être aussi intéressant pour préserver l'intégrité, mais voilà, c'est alors... contraire à, à la philosophie, j'ai bien conscience. En termes de... Du, non, mais je, je disais ça un peu de manière euh, provocatrice, parce qu'en en, en réalité, euh, euh, bon, au niveau de, de euh, du mouvement de, de partage des ressources éducatives libres en France, donc autour des universités numériques thématiques, les licences les plus utilisées sont... En, sont euh, paternité, euh, partage des conditions à l'identique, euh, ou alors euh, même paternité, pas de commercialisation, euh, partage des conditions à l'identique, ou alors même paternité, pas de commercialisation et pas de modification. Donc vous voyez, on n'est pas non plus complètement dans le vert euh, Voilà, alors pourquoi, au dé enfin, historiquement, c'était surtout au, dé au début, euh, où on n'utilisait euh, pas de modification, c'est-à-dire euh, celle qui est euh, BY-NC-ND euh, euh, hein, qui ne permet pas la, la modification. Euh, ben, C'est parce que les, les, les gens ils étaient tout simplement pas prêts à, à voir les, les contenus qu'ils qu produisaient être euh, morcelés, réutilisés de manière euh, différente de, de l'esprit dans lequel ils les avaient conçus au départ. Ça, ça a largement évolué avec les volontés de réutilisation euh, de ressources et de partage, notamment au niveau de l'enseignement supérieur, mais je pense dans l'enseignement en, en, en général. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes passés au niveau des universités numériques euh, plutôt à euh, à bail euh, SA, c'est-à-dire... Euh, non, NC euh, NCSA, pardon, c'est-à-dire celle qui ne permet pas la commercialisation et, et qui ensuite... Euh, est, permet la modification. L'idée, c'est vraiment de, de pouvoir modifier. Il est vrai que dans l'enseignement supérieur, dans les, les, les ressources éducatives de l'enseignement supérieur français, on ne permet que très rarement la commercialisation. Peut-être ça vous rassure. Du coup, on est plutôt dans, le bon, dans la bonne partie du tableau par rapport à vos préconisations, Sylvain, il me semble. Oui, alors après, j'ai pris à la volée un, un commentaire d'un participant à la, à la conférence d'ouverture ce matin, dans le chat, euh, et qui, dit, dit, qui indiquait que, que si, on, si on mettait, si on indiquait euh, donc non, non commercial, pas, pas d'utilisation commerciale, ça, ça compliquait grandement, c'est ce qu'il a indiqué, ça compliquait, grand, compliquait grandement euh, l'usage des ressources, parce qu'il y aurait toujours à se poser la question de savoir euh, euh, de savoir si on se situe ou pas dans cette utilisation euh, commerciale et qu'il y a euh, différentes, euh, différents paramètres qui n'ont jamais trop été précisés. Ça, c'est ce que disait euh, le professeur Mélanie Clément-Fontaine euh, tout à l'heure, qui disait que euh, sur la, la question du non-commercial, euh, même les Creative Commons n'ont pas, pas précisé ce que, ce, quels quel usages étaient euh, visés pour vraiment ne pas, ne pas être dans cette, euh, dans cette condition. Mmh. Le, le sondage doit être prêt là, je pense. Voilà, j'ai préparé le sondage, je peux le lancer si vous voulez. Ouais, on je je me, vais le lancer tout de suite. C'est ouais, ouais. Ouais, parti. Alors vous ah, êtes oui. Pardon. Je vois. Euh... Alors ouais, pendant que les gens répondent, je vois euh, quelqu'un qui a répondu dans le chat que la difficulté, ce n'est pas la, na... c'est que par nature, le job d'enseignant nécessite le plus souvent une adaptation. La partie, la paternité est une évidence, mais la non-modification pose problème. Oui, oui, c'est ça, le fait de... de, parce que le rien que de pouvoir utiliser un petit bout, si la non, si c'est si c'est non modifiable, vous pouvez a priori même pas utiliser juste un petit bout. Donc effectivement, la non, non modification pose problème. C'est la raison pour laquelle dans, dans les universités numériques en France, on, on, a, on a tenté d'ouvrir au maximum euh, à, à la modification, mais, mais des fois, c'est n'est pas possible. Euh, on a des collègues, notamment historiens, qui nous disent que c'est trop risqué pour eux de, de, de permettre cette modification, justement, parce que reprendre seulement des petits bouts, euh, les, dire, euh, euh, peut faire que certains réutilisent leur, leur, leur dire de manière décontextualisée et parfois euh, en histoire ça peut être éthiquement un petit peu compliqué. Euh, voilà, donc il y, y a des situations bien particulières dans lesquelles euh, les modifications, enfin permettre la modification semble risqué. Oui, je, je comprends tout à fait. Euh, nous, sur l'innovation euh, sur pédagogique, on ne partage pas vraiment des ressources euh, pédagogiques, hein, des, des cours, des choses comme ça. C'est plutôt des, des réflexions, c'est plutôt des outils d'analyse, euh, euh, des, des annonces, des, euh, des, des, des extraits d'actes, des actes scientifiques, euh, de, de, de colloques ou autres. Ce ne pas vraiment euh, des, des portions de cours, donc... Euh, ce n'est pas exactement les mêmes problématiques au niveau des licences. Et le site, il est par défaut sous licence by, by SA, euh, mais on est ouvert aux autres licences également. Donc, euh, et c'est là qu'il faut voir la différence entre justement une ressource et, euh, qui va être utilisée, découpée, chacun va prendre une petite partie qui l'intéresse pour faire quelque chose, et euh, un outil dans sa globalité qui est un texte avec lequel on va, on va travailler pour, pour, pour son développement personnel, professionnel, etc. Euh, Qu'on n'a pas vocation, je dirais, à découper un petit morceau. Finalement. Donc on n'a on a pas ce problème-là. Sur le coup, on a... On a on a le, le sondage qui est, qui est terminé, où tout le monde a répondu en, justement en donnant un petit peu. On voit que c'est assez, assez distribué sur les licences, sauf peut-être la, la NCSA qui revient un petit peu plus, mais c'est assez distribué. Enfin, celle qui est absente, c'est la la Je ne sais pas, Sylvain, si tu veux commenter, euh, si tu vois euh, quelque chose. qui. Il faut Entend juste le micro, Sylvain. On ne t'entend pas. Oui, alors je vois pas le résultat donc ah. mais euh, oui alors du coup le, le plus la plus utilisée c'est euh, en pratique pour par les participants la BayanCS ah, oui. ouais Oui, hein. d'accord ce qui euh, ce qui finalement ici euh, correspond euh, à la à la philosophie de de des ressources éducatives libres euh, en restant sur euh, sur la gratuité l'exigence de gratuité euh, mais en permettant la modification, c'est ça, effectivement. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt euh, positif du point de vue de, de la diffusion de ces ressources. Après, il y a peut-être aussi, comme, euh, comme indiquait Gilles, euh, une question aussi de, donc de discipline, euh, d'objet de la connaissance à diffuser, euh, de, de, de tradition aussi peut-être euh, entre, les, entre les, les différents secteurs disciplinaires. Euh, mais ce qui... Euh, ce qu'il euh, qu faudrait, en tout cas, j'ai le sentiment, c'est qu'il faudrait, euh, faudrait que l'on euh, que, que puisse euh, identifier la, la, la licence qui, parmi ces licences Creative Commons, serait la plus proche de, de ce qui pourrait satisfaire le plus grand nombre pour qu'au niveau, au niveau national, en tout cas, s'agissant d'une politique au niveau, euh, au niveau français, mais ça peut être euh, plus largement, pour qu'on euh, qu puisse euh, indiquer clairement, voilà, euh, on, on vous finance ce type de conception de ressources. Je pense notamment euh, à, à FunMook, qui, qui, finance, euh, qui participe au financement de certains, certains MOOCs. Euh, et, et la contrepartie, euh, c'est euh, on diffuse, euh, on diffuse euh, sous tel type de licence qui serait, euh, qui serait effectivement euh, bah, définie par la, la négociation collective avec les différents, les différents partenaires. C'est le cas pour les pour les ressources pour les ressources pédagogiques numériques enfin les ressources éducatives c'est le cas mm -hmm. on finance la production de, de ressources et, et la, la condition pour la enfin la, une des mm -hmm. conditions du du financement c'est l'utilisation d'une licence Creative Commons donc au début mm -hmm. c'était by NCMD et maintenant c'est by NCSA. D'accord. Ça, c'est au niveau national. Enfin, je veux dire, une... oui. oui, parce que si on prend l'exemple de... de je, je, je reste sur FEDMOOC parce que euh, j'ai pu proposer des, des, des MOOC, un MOOC en tout cas sur cette, sur cette plateforme, et je crois qu'on avait retenu nous, on avait retenu tout droit réservé. Alors, je n'aurais pu vous dire dans quelle modalité de financement ça avait été, avait été fait ce, ce MOOC. Euh, mais finalement, effectivement, là, on a une même plateforme avec différents types de cours. Euh, qui ne peuvent pas être utilisés tous euh, selon les mêmes, les mêmes conditions et, euh, et j'ai vu effectivement euh, ils ont fait la communication et, euh, et Perrine aussi avait, avait insisté sur, sur ça dans un, dans un tweet sur les réseaux, les réseaux sociaux qu'ils créent une plateforme euh, dédiée que Fun, Funbook était, euh, crée une plateforme dédiée euh, au partage plus large justement des, des ressources euh, ouais. en, en exigeant un minimum de, de licences libres, un minimum de conditions d'accès à rediffusion, mais toujours en laissant la possibilité d'aménager de, de, de, en, en fonction de chacun. Alors, j'ai pu les... Plus les oui. des conditions. c'est euh, l'initiative Fun Resources dans laquelle oui. il y a euh, une plateforme de dépôt euh, oui. qui s'appelle Je Contribue, et il me semble que là aussi c'est By NCSA, c'est ça. Oui, ouais. c'est ça. Je l'ai ouais. sous les yeux, effectivement. Au minimum, voilà. by euh, NCSA. Oui, au minimum, by NCSA. Et certains de leurs MOOC les, les plus ouverts, <rire> donc euh, dont, pour lesquels les ressources étaient, étaient en, au moins en, en by NCND, sont mis en ligne sur une plateforme qui s'appelle Fun Campus pour que les euh, établissements puissent les réutiliser euh, euh, en interne, donc les jouer de manière locale et ne soit plus tenu à des, euh, à des calendriers comme c'est le cas sur comme c'est le cas sur Funbook. Mais là aussi, c'est seulement possible quand la licence qui est derrière le, le permet. Vous retrouvez tout ça dans l'initiative dans qui s'appelle Fun Ressources. Vous avez mis le petit euh, le petit lien dans le chat là au, au début. je vous... Je voulais en parler, puis finalement, je me suis dit que ça viendrait dans la discussion. Voilà, raison. Euh, si vous allez sur Fun Ressources, euh, vous trouvez euh, Fun Campus, la plateforme Je Contribue, dont vient de parler Sylvain, euh, des, des, des parcours euh, type avec des ressources éducatives libres proposées par, euh, par les universités numériques thématiques. Euh, voilà, tout, tout, tout, tout est concentré, centralisé, on va dire, au même au même endroit. Mais et, et vous, Gilles, dans dans votre site, tu disais que comme c'est surtout du partage d'articles et et de euh, d'expériences, de, de, de, euh, du partage de voilà de, de pratiques oui. aussi, euh, euh, vous utilisez, euh, vous laissez, enfin comment dire, vous, vous obligez à une seule et même euh, Licence ou vous, non, vous laissez les, les auteurs choisir la licence qu'ils veulent. Utiliser. Oui, ils peuvent choisir. Alors le principe de, de ce site, c'est que n'importe qui peut déposer un article, qui sera euh, simplement ensuite euh, relu par par nos soins. Juste, on n'est pas on n'est pas une, une une revue à comité de lecture. C'est juste pour être sûr que que le texte est bien dans le thème du, du site et puis qui, qui, évidemment qui, qui est qui respecte un minimum de civisme. Et puis, lorsque, lorsque la personne vient rédiger son texte, on lui propose des, une liste de licences, et il va pouvoir choisir avec quelle licence il souhaite partager son, son œuvre, son texte. Euh, ben, j'avais prévu, j'avais fait une copie d'écran sur le site pour qu'on voit ça. Je vais essayer de... Oui, entre nous. Du coup, comment ça se présente et comment la personne peut choisir et... Alors je, je, je peux partager pendant que tu as... Par... Oui, je peux partager. Bah, je crois, oui, oui. Oui, je crois, oui. C'est ouais. <rire> Je, ouais. je... C'est partager un média, en fait, faut que tu le fasses. Partager un média, moi, j'ai ouais. pas. Ou alors, tu partages ton écran. Oui, ou... c'est ce que j'avais fait. Alors, je ne sais pas pourquoi je le vois il arrive, il arrive. Voilà. Trop de choses ouvertes, je ne le trouve plus. <rire> C'est un des problèmes, ça. J'enlève je le pas. mien, peut-être, ça va Non, dire, je... si ouais. Ouais, En fait, ce n'est pas le média que je veux partager, c'était plutôt mon écran. Je vais faire autrement. Voilà, J'ai enlevé comme ça, ça quitte la place. <rire> Donc là, on voit qu'on est vraiment sur des sur des objets qui ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Gilles, nous parle davantage de... de... Okay d'articles ou de, de, de choses comme ça, de partage d'expériences, de pratiques, alors que euh, de l'autre côté, on, on parle vraiment plutôt euh, de, de ressources, voire de MOOC, comme disait Sylvain tout à l'heure. Donc là, j'ai partagé, je pense que vous voyez tous le partage. Ça y est, voilà. on voit. Donc, lorsqu'une lorsqu personne dépose son... son texte et tape son texte dans la fenêtre pour, pour la rédaction au dessus il ya le choix de la licence et donc lorsque c'est un menu déroulant et la personne peut choisir la licence qui l'intéresse ça va de la licence je dirais tout en bas on voit tout en bas droit do, domaine domaine public c'est la c'est la, la, la, la moins restrictive finalement et puis, ça, il, y a, il y en a plein d'autres. Hein. Les licences Creative Commons sont présentes. Et puis, il y a quelques autres euh, qu'on n'utilise en général pas. Euh, mais voilà. Donc, sinon, également, on reprend des articles. Euh, on reprend des articles par syndication, parce qu'on est aussi un site qui agrège des informations. C'est pratique pour ne pas avoir des dizaines d'articles de, à aller voir. Des dizaines de sites, pardon, pour aller voir. Et dans ce cas-là, on, on, on, on peut pas, on doit garder une licence, euh, la licence propre à chaque, euh, à chaque article. Et parfois, on, pour différentes raisons, on ne connaît pas la licence, mais on sait que c'est partagé. Alors, on, on peut utiliser la licence, euh, pas de licence spécifique, là, qui est tout en haut, droit par défaut. C'est ce qu'on utilise régulièrement. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un dépose un article, il va utiliser une licence euh, créative commune, une des six qui sont au milieu, là qui correspond à celle dont on a parlé. Mais en fait, alors, attends, mais ton écran, je ne suis pas sûre qu'on voit vraiment... Ou alors, tu... tu vous ne bah, voyez pas ben, On voit ton écran, mais je ne suis pas sûre qu'on voit vraiment ce que tu veux nous montrer, finalement. C'est ça que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure, je vous regarde, vous voyez je voyez me quoi dis... Je ne crois pas qu'on voit ce qu'on voit. C'est ce intéressant, ah, si mais pas. on voit ce qui est l'exclusion et la non-exclusion. Ah oui, donc vous ne voyez pas que ça défile, d'accord. En fait, il faut que j'aille euh, comme ça, peut-être là, vous voyez Ah ouais ça y est, ah, est oui, là, voilà, ça y est, ça voilà. J'ai ouais. compris le problème, c'est que ça défile sur mon, ça dé... en fait, ça défile, euh, sur mon écran, mais ça ne défilait pas sur le partage, c'est vrai. Ouais. Donc, je reprends Oui, <rire> s'il te plaît. <rire> donc, lorsqu'une personne… Oui, c'était autre chose, est-ce hein, que vous voyez ce que... C'était voilà, en fait cette, cette image-là que je voulais vous montrer. Lorsqu'une personne dépose un article sur, sur innovation pédagogique, euh, on lui propose de choisir la licence avec laquelle il va partager. Et donc, euh, par, il y a un, un menu déroulant, et dans ce menu déroulant, il y a tout, toutes ces licences qui sont proposées. Donc, je vous parlais de la, la moins restrictive, qui est « Domaine public », la dernière. Là Vous voyez, par contre, là, je, je, je passe dessus. Et, euh, et puis, il y en a d'autres. Et puis, il y a les, les licences créatives communes dont on a parlé. Et puis, il y a aussi, euh, lorsque l'on fait de la syndication, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit un article d'un site qui collabore avec nous, euh, on, parfois, on, on ne sait pas sous quelle licence il est partagé. Donc, euh, on, on sait qu'il est partagé, mais on ne sait pas avec quelle licence. Donc, euh, sachant pas, on ne met pas de licence spécifique, droit par défaut. C'est la, la toute première que vous voyez là. Mais la plupart du temps, lorsqu'on a un article sous innovation pédagogique, il y a, il a pour, je dirais, à peu près 80% des, des fois, une licence qui est les Creative Commons, une des six. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair en voyant. Le... Oui, c'est ouais. <rire> ça. Ouais. Alors, je me suis invitée sur scène, hein. merci de m'avoir laissé venir. <rire> Mais c'est parce que je pense toujours à, à, à ces quatre personnes qui, qui ont dit dans le sondage qu'elles n'avaient jamais utilisé une licence Creative Commons. Et que moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est le charabia que représente les licences. Rien que le mot Creative Commons, on ne comprend rien quand on n'est pas trop limité. Mais c'est vraiment parce que, ayant été juriste, je ne sais pas si je suis encore juriste, mais j'avais vraiment le souci du droit d'auteur. D'abord, il y a l'auteur au centre d'une création. Et un cours... Par défaut, comme on ne sait pas ce que c'est, on peut dire que c'est la création de l'enseignant, euh, moins dans l'éducation nationale, moins dans certains cours où c'est toujours le, la, même, la même trame. Et après, par défaut, il vaut mieux se dire que c'est une, une œuvre d'art, en fait, une œuvre de l'esprit. Alors, si elle est en libre accès sur Internet, on peut penser que l'auteur a, a voulu la partager, mais on n'en sait rien. Et puis, si on l'utilise... Euh, si on l'utilise sans savoir, on est peut-être auteur d'un plagiat et, et d'une contrefaçon et on n'a pas le droit de la réutiliser comme. Les licences Creative Commons, ce qu'elles ont fait à l'heure d'Internet, avant c'était plus maîtrisé par la voix des maisons d'édition, c'est de permettre à l'auteur de mettre une icône au sein d'un document, quel qu'il soit, pour dire c'est moi qui en suis l'auteur et voilà comment j'ai entendu partager mon œuvre. Et donc, si c'est attribution, ça veut dire attention, c'est moi l'auteur, vous allez me reciter quand vous vous servirez de ce que j'ai mis. Et c'est déjà euh, important. Après, ça c'est CC, donc Creative Commons by, ça veut dire par l'auteur. Ensuite, ND, ça veut dire, bien sûr, vous avez le droit de regarder, mais il ne faudra pas non-dérivative, modifier ce que j'ai fait. Et moi, comme je suis arrivée de l'univers du droit et, et je suis arrivée en médecine dans cette thématique des ressources éducatives libres, il me semblait évident que une œuvre ne devait pas être touchée. C'était incroyable pour moi qu'on ose toucher au manuel de l'enseignant qui s'était donné le mal de faire une ressource pédagogique à jour des connaissances scientifiques ou à jour de la jurisprudence parce que c'est ça tout le travail. Mais qu'elle soit ouverte sur internet c'était déjà énorme mais Finalement, ce n'est pas du tout la, la philosophie de l'open source, c'est-à-dire cette façon qu'ont eu des enseignants-chercheurs, parce qu'ils étaient déjà rémunérés pour leurs travaux, qu'ils n'avaient pas de, de problème, de, je veux dire, à la fin du mois, ce n'étaient pas des freelancers, des, des artistes qui devaient vendre un tableau. Quoi. Donc, ils ont dit, puisqu'on a déjà payé, on va tout mettre en commun, toutes nos recherches. En fait, c'était des scientifiques on était dans la recherche scientifique. Et ils ont tout mis en commun et c'est grâce à ça ils ont autorisé aussi les utilisations commerciales, qu'on a eu des Steve Jobs et, des, et des, des Bill Gates qui se sont emparés de, de ce qui existait et qu'ils ont pu en faire des succès commerciaux et que globalement l'informatique en est où elle est. Sans l'open source, ça n'aurait pas pu avoir lieu. C'est-à-dire que les contenus et tout le, le code étaient remis toujours au pot commun et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc c'est vrai que c'est une philosophie de considérer qu'on a le droit de, de reprendre les textes des autres, et de se les réapproprier, de les citer certes, mais de les modifier. Et, et c'est pour ça que cette agora, je cite vos questions, euh, et, et peut-être je, je mets les pieds dans le plat, mais euh, c'est à l'auteur de choisir, mais après il y a des plateformes, et les plateformes, elles imposent aussi certains droits. C'est-à-dire que même sur des... Alors, sur l'innovation pédagogique, c'est peut-être le cas, mais moi, j'ai publié sur Adjectif.net. Et sur Adjectif.net, je mettais mon... mon article que je vous ai partagé en CC BY. C'est-à-dire que vous en faites absolument ce que vous voulez. Vous le découpez en morceaux, vous reprenez, vous le réutilisez ou pas. Vous citez, vous dites que ça vient de moi, mais c'est tout. Et en fait, le site lui-même était sous une licence plus, plus limitative. Voilà. Donc, euh, en fait, c'est amusant parce que Fun, c'est pareil. Ils peuvent laisser, euh, le, ils peuvent dire, voilà, on recache la ressource de, à, après que la session a été jouée, plus personne n'aura le droit de la voir. Donc, ce n'est pas tout à fait une ressource éducative libre, mais les UNT, elles, elles veulent mettre des ressources éducatives libres à disposition de tous. Et enfin, là, il y a ce site Fun Ressources qui doit permettre à tout le monde de pouvoir réutiliser en marque blanche et de s'approprier des ressources voilà, c'est vraiment à chaque fois euh, un, un type de, de licence. Alors, c'est génial d'avoir ça, euh, Gilles, hein, de, de bien voir toutes les licences possibles. Oui, c'est une création anglo-saxonne, mais il y a plus d'un milliard d'utilisations des licences Creative Commons dans le monde et des plateformes les utilisent comme YouTube avec des questions importantes de, de privation euh, des droits d'auteur des auteurs. Et à contrario, quand on est dans l'éducation, on peut se demander si c'est pas le la philosophie de, de, partager et de partager ces contenus pour, ben, en ce moment avec le confinement et la distanciation sociale pour permettre aux étudiants tout simplement de, de réussir à apprendre, à s'éloigner le cours et, ou à le faire eux-mêmes d'ailleurs. Voilà. Bon, je... <rire> Désolée mais moi ça m'inspire, c'est pour ça qu'on est tous là. Pour euh... rebondir sur, sur ce que tu as dit périne pour aller même plus loin, euh, tu, tu, tu nous as montré que les licences créatives communes étaient, euh, étaient aussi euh, à l'origine du monde actuel, parce qu'elles ont euh, défini des choses qui se sont passées dans, dans le passé. Avant ah bon, le je, je pense aussi qu'elles enfin, sont importantes pour le monde futur. Un monde dans le, vers lequel on va qui va, à mon avis, être un monde de plus de partage euh, du, contraint ou pas, voulu ou contraint, euh, avec des raréfactions de différentes choses, je pense qu'on aura besoin plus de partager, et euh, la licence CC, ça donne un cadre à ce, à ce, à ce partage, et qui est bienvenu. Bienvenue. Quoi. bienvenue je trouve. Disons que il y, y a une philosophie qui, je, je sors du séminaire que j'animais sur les objectifs de développement durable, on Complexe. Donc, si on superpose, euh, je vois Romuald qui intervient aussi, qui, si on superpose les couches de droit, c'est normal. Hein, je dis, on, on est aussi une, une société humaine. Euh, mais les licences Creative Commons ont amené une ergonomie pour rendre visible ce que voulait l'auteur, qui n'existait pas. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est de la culture numérique. Tout le monde devrait euh, avoir quelques notions euh, de droit d'auteur. Euh, ça fait partie des, des c'est difficile hein moi demander de devenir médecin J'ai vais fait... voilà. revenir Moktar aussi bien. sur le sur la scène enfin, je l'ai invité à revenir parce qu'il ouais. enfin, dans, dans le chat c'était assez assez riche alors euh, parce qu'il y a beaucoup à, à, à vrai dire je sortais Merci. de l'animation d'un autre d'un d'un Agora juste avant et oui. effectivement c'est enrichissant cet échange et j'enchaîne avec l'idée de Perrine effectivement que la notion des, des Creative Commons en réalité, elles sont venues s'intégrer dans un écosystème plus large. Les systèmes de l'open, même dans la conférence inaugurale, il y a des questions de l'open education, l'open data, l'open science, etc. Cela veut dire un monde général à l'échelle internationale qui se met en place pour essayer de faire face à ce monde fermé de, de radiateurs, etc. etc. Bon, la philosophie est une autre philosophie, mais l'essentiel, c'est qu'actuellement, c'est un monde qui s'installe, qui se balise et qui se dote des d'outils, d'instruments, outils, de régulation, de de, etc. Il suffit de voir le, la communauté de pratique qui s'est construite autour des règles, des de Creative Commons, qui élaborent des réunions annuelles, des conventions, il y a des textes, légaux, etc., qui, qui, qui, qui s'établissent. Et finalement, euh, le, le, le, le plus important dans les CC, c'est qu'elles viennent euh, structurer, organiser un monde qui vient de se créer, le monde du libre, le, de l'ouvert, etc., au niveau de la distribution et de l'accès au savoir. Et, mais là, effectivement, que ce monde-là, quand même, il a ses limites. Il a ses restrictions, il a ses exigences et ses, et ses, et ses, et ses contraintes. Euh, comme ça a été dit à un moment donné, euh, dans certaines euh, plateformes, lorsque vous allez déposer un article, parfois, les, les pratiques, on le voit, soit on est enseignant, on est chercheur, euh, qu'il y a une culture qui manque à une grande, pas, je ne dirais pas une grande majorité, mais à beaucoup de, de gens, sur le, le comment et le pourquoi de l'utilisation des CC lorsqu'on produit une ressource. Généralement, on dépose, on est un peu fasciné par le concept, on dépose et on nous propose la liste que, que, que Gilles a montrée tout à l'heure en termes de choix d'une licence. On voit beaucoup de gens qui choisissent comme ça, au hasard. bon, j'aime mieux ça, voilà, je, je trouve que c'est qui, etc. Alors que derrière, quand même, il y a des, il y a des, il y a des obligations. On ne peut pas choisir aléatoirement une licence sans considérer exactement la, la, la ressource qu'on a produite l'article ou bien le cours, qu'est-ce qu'il y a dedans Ça me ramène vers la notion du remix. Quand vous utilisez d'autres ressources pour produire une nouvelle, ces ressources que vous avez utilisées, elles ont des licences Creative Commons, elles ont des, des, des obligations, elles ont des, des, des niveaux d'interdiction ou d'autorisation. Donc, ça, c'est la grande question. On en a débattu ce matin. Quand vous faites un remix de plusieurs ressources pour produire un article ou un cours, quelle licence vous allez appliquer à la vôtre Et là, effectivement, la question se pose. On ne peut pas mettre une ressource ouverte alors que là-dedans on a mis une règle une restrictive. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, on, on, on évoque à ce moment-là la compatibilité des, des crédits. Il y a des licences qui ne vont pas ensemble. On ne peut pas mettre ensemble dans une ressource et ensuite on va la publier avec une autre licence qu'on choisit. Non, à ce moment-là, il y a même des outils. J'ai certains outils que j'ai montrés ce matin. Il y a des wizards, des applications en ligne, dans lesquelles vous choisissez je dis, vous dites. J'ai telle ressource, telle, CC une autre, une autre. Et le tableau vous dit sous quelle licence vous pouvez publier en combinant ces ressources-là dans votre ressource nouvelle. Donc, vous voyez qu'il y a une culture derrière. Et il y a des pratiques que la communauté doit s'approprier parce que finalement, on ne peut pas faire n'importe comment. Parce qu'il y, y, y a du droit, il y a de la jurisprudence, il y a, il y a pas mal de choses qui vont conditionner un, un peu la façon comment le Creative Commons s'applique parce que finalement, ce n'est pas, comme on a dit au début, ce n'est pas au, au hasard qu'on va le faire, ce n'est pas juste un, un, un effet de mode, mais il y a des règles réellement très strictes parfois derrière ça, où il y a à un moment donné, vous ne pouvez pas utiliser une ressource, mais il y a des alternatives. Par exemple, je donne juste un exemple, quand vous avez une ressource vraiment très, très restrictive, le NC-BY, etc., et vous avez l'idée euh, de publier un article ou un support de cours euh, juste par l'attribution, par le bail. Mais cette ressource que vous avez mise dedans, vous interdit de le faire parce que vous allez empiéter sur le droit de la, du créateur de cette ressource pour la publier sous votre licence bail. Donc, plus ou moins, il y a des solutions pour ça. Euh, bon, on recommande, mais il y a tout un débat là-dessus. que Cette ressource-là, vous faites juste un lien vers elle, vous la gardez dans, sa, dans son emplacement original parce qu'il n'y a pas de, de droit sur le lien. Le lien n'est pas une ressource sur laquelle on applique une... Des, des, des, des, des, des, des, des, des limitations. Donc, je peux lier vers cette ressource en la gardant là où elle est et l'utilisateur, il, il va lire ma, ma, ma ressource et ensuite, il va, euh, il va aller par le lien consulter cette ressource qui vient à, en complément. Donc, il y a beaucoup de cas de figure là-dedans et c'est pour ça que ça devient une culture et même un enseignement. On forme beaucoup de gens. Donc, euh, moi j'ai beaucoup avec l'AUF, on fait des ateliers de formation des enseignants sur la culture du créatif commun, comment est-ce qu'ils mélangent, comment ils font le mix, et comment est-ce qu'ils font l'adaptation, parce qu'on peut juste une seule ressource, comment je l'adapte, je la modifie pour répondre à mon besoin, et ensuite je la publie. Bon, là également, il y a des critères, des choses à observer. Désolé de ne pas aller trop loin là-dessus. Oui, Mokta, c'est intéressant, ça, ça signifie que les liens, d'après ce que tu dis, pas de, ne, ne subissent pas les contraintes des, des licences, en fait, c'est ça Effectivement, il y, a, il y a des limites, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle déjà les exceptions au droit d'auteur. Il y a plusieurs, une liste, j'ai mis un lien pour les exceptions pédagogiques, ça veut dire quand vous faites quelque chose et vous distribuez, soit au sein de la famille, par exemple, il y a le droit de la citation, il y a plein de cas de figure où vous pouvez utiliser une ressource sous euh, droit d'auteur, sous des conditions, en termes de limites, en termes, par exemple, nombre de pages, euh, de combien de minutes, combien de secondes, etc., à un public restreint dans une salle de cours, etc., et que ça ne fait pas l'objet d'une activité commerciale. Donc, ce qu'on appelle les droits d'exception d'auteur. Il y a plein, il y a une, toute une littérature là-dessus qui permet à l'enseignant, ça, on a l'avantage d'être en éducation, ça nous permet de profiter de ces exceptions-là pour essayer d'utiliser, d'avoir une liberté, une marge de liberté intéressante afin de faire nos cours, etc., sans être menacés par l'épée de Damoclès du, du droit d'auteur, voilà. Alors moi je me permets d'intervenir euh, quelque chose parce que c'est un sujet que je maîtrise quand même un peu et c'est au euh, niveau de ce que tu enfin de ce que vous dites tous d'ailleurs par rapport au cadre en fait et de comment comprendre les licences Creative Commons et en fait je me rends compte que je ne sais plus je crois que c'est peine tu fait une remarque sur le nom bah, justement à la base ça a quand même été créé c'est à l'image de plateformes comme Patreon par des gens qui étaient plutôt des créatifs eux-mêmes et donc ça se joue aussi moi je viens d'un autre on va dans un autre domaine pas du tout dans le cadre on va dire PEDA, à la base euh, plutôt créatif et du coup c'est pas du tout on le vit différemment, forcément. Donc là, c'est intéressant ce que j'entends. Et il y a une chose qui est très importante à comprendre. Là, vous parlez beaucoup de ressources, en fait, qui sont des ressources qui, ex qui existent déjà et dont on se pose des questions sur la réutilisation. Alors que la plupart, euh, par exemple, dans les domaines créa, euh, enfin, plus, plus strict, je pense, dans la 3D, etc., c'est des gens qui ont déjà, dès le début, créé des ressources nouvelles, en Creative Commons, avec déjà la philosophie du partage, etc. dedans. Et donc, ces ressources-là, euh, voilà. Donc, je me dis que des fois, ce qu'il faudrait presque dans le milieu pédagogique, c'est de faire un état des lieux euh, de ce qui est déjà là, certes, mais se dire, il faut créer une nouvelle base saine euh, qui devient la source. Parce que je vois dans le milieu de la progue dans le milieu de la créa, il y a moins ce problème-là parce que les, les, les créatifs, entre guillemets, les producteurs sont plus nombreux et ont créé des ressources plus nombreuses où il y a une sorte d'écosystème euh, creative commons. Et ce qui fait que ces questions-là, ce, là, ils se posent moins ces questions-là. Et donc, je me dis, c'est peut-être ça, ce qui est intéressant, ça se se compte dans le milieu euh, éducatif et pédagogique. Euh, il y a l'idée d'une sorte de patrimoine qui fait réussir à, à ressaisir dans le cadre de, de, de matériaux Creative Commons avec des images et tout, et c'est vrai que Moktar, il, ce qu'il dit sur les liens est assez intéressant, parce que je sais qu'il y a, euh, alors je le nom, mais il y, a des, il y a un outil en ligne qui permet un peu à la Miro Open Source, dont le nom m'échappe, mais eux ils ont fait carrément vraiment un, une interface qui met en avant ça, qui dit si vous avez dans le doute, si vous n'êtes pas sûr de la source, vous pouvez mettre ce qu'on appelle une citation visuelle où ça met l'image un peu en petit. Ça te met un texte en dessous qui te dit ça vient de là, et ensuite tu es censé notifier l'auteur. Mais d'où l'intérêt, et puis je vous laisse avec ça, de se dire que construire une communauté de producteurs et productrices de contenu euh, saine entre guillemets, euh, et puis qu'elles qu grossissent, qu'elles grossissent, qu'elles grossissent, ça permet en fait de sortir de là. Parce que le, comme il dit Mokhtar, il y, aura, il y a toujours des, des, des solutions, mais dans le fond, le fait que c'est des choses qui ont été créées dans un état d'esprit de copyright copywriting, la philosophie joue beaucoup. Moi, je sais que je suis, je considère que je suis un, avec des, des, des collègues, on est dans cette nouvelle norme-là. Moi, je ne fais rien dans mon travail sans avoir pensé une partie de ce que je fais en Creative Commons, en fait. J'ai une version, je suis artiste auteur en plus, donc MDA, tout le bordel. Donc, j'ai une partie vraiment propriété intellectuelle. Et ensuite, j'ai vraiment fait mon propre dépôt où à chaque fois que je fais des projets, je dis, cet endroit-là, c'est pensé pour le Creative Commons de toute façon. Je mets tout à disposition. Et souvent, en licence Creative Commons, euh, entre guillemets, qui va en zéro, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Mais c'est une, une, une autre philosophie. Pour l'adapter dans le domaine pédagogique, il faudrait presque du pédagogique commons, je dirais. C'est peut-être ça. C'est pas du Creative Commons qu'il faut, il faut quelque chose d'autre euh, qui s'adapte plus aux usages. Je, voilà. bah, euh... je, je me permets, alors merci Romain, parce que c'est hyper instructif et ça montre la, comme la philosophie est importante et je vois bien ce que tu veux dire avec euh, ce qu'essaie d'impulser le ministère, mais ça doit venir des gens en fait, hein, de fun ressources des, des ressources, donc enfin, c'est un peu ce que l'idée, hein, c'est qu'on puisse en resservir, mais je voudrais euh, mettre à l'honneur les personnes qui participent dans le chat, hein. alors il y a Catherine de Meunier qui euh, qui est enseignante euh, éducation nationale elle dit « Ce qui est délicat, c'est de s'appuyer sur des ressources open pour construire ensuite des ressources propriétaires payantes verrouillées. » Donc, euh, oui, mais d'un autre côté, ce qu'on a vu ce matin, en effet, et promu par, par euh, ceux qui ont imaginé le label des grandes écoles, hein, c'est que quand on commence à mettre du non-commercial, les gens commencent à se poser des questions et qu'il y a peut-être plus de gens qui n'osent pas réutiliser que de gens qui euh, en profitent et volent pour mettre dans des vols se rendent auteurs de contrefaçon en prenant des, des, des licences. Donc, ça semble injuste de mettre en open et que d'autres personnes s'en emparent et en profitent et en gagnent de l'argent. Mais comme euh, vous diront euh, la plupart des, des personnes qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets, c'est pas parce qu'on a une bibliothèque ouverte avec plein de livres dedans que tout le monde se jette dessus pour apprendre. Mais, ce qui coûte cher, une fois qu'on a le contenu, ben, ça, on a facilité, grâce au contenu, on a la base c'est de faire venir les gens en classe à distance, et d'animer le cours, et de le rendre interactif, intelligent. Euh, de, voilà, et ça passe par de l'humain, et de l'attachement aussi à l'enseignant lui-même, etc. Donc, il y a, y, a, y a une philosophie qui dit, bah, tant pis, il y aura certains qui vont en profiter pour euh, faire des... Euh, peut-être, euh, ben, finalement, ils sont aussi en freelance, formateurs à leur compte. Euh, voilà, ils sont pas fonctionnaires non plus, d'autres statuts. Et donc, c'est vrai que c'est une philosophie de décider que les contenus seront peut-être repris à titre commercial par d'autres, mais qu'en tout cas, euh, ça permet à tout le monde de se poser moins de questions, de les réutiliser, y compris en classe, dans l'éducation nationale ou, ou dans l'enseignement supérieur. La deuxième question, c'était j'entends par là s'appuyer sur l'investissement public en éducation pour ensuite revendre au monde éducatif une ressource propriétaire. Ben bah oui, mais c'est grâce aux licences que vous direz vous me citez. Parce que si vous ne dites rien, finalement, ils peuvent le faire aussi. Ils seront toujours contrefacteurs, mais est-ce que vous avez les moyens de les poursuivre Ça se discute. Hein. Gilles, il m'a raconté une histoire où des, des sites lui ont mis en piqué complètement ses contenus sans respecter la licence et sans citer l'origine. Un mail a suffi pour faire cesser l'infraction. Un mail, il hein, n'y a pas besoin d'une mettre d'avocat. Hein. Donc, il faut aussi savoir suivre un peu les contenus qu'on libère. Ça se, ça se fait. Hein. Et puis, euh, d'un autre côté, euh, euh, il ne faut pas empêcher, euh, faut pas empêcher les, les contenus de circuler à condition d'être cités et de, de surveiller un peu ce qui se passe. Hein. Mais on ne peut pas passer son temps à faire ça. Non. Parce que justement, le principe du libre, c'est que bah, ça se répand, ça va partout. C'est le grand intérêt, c'est le partage. Et on peut pas ensuite. Euh... Moi, je, tu, tu as parlé de mon expérience, c'était fortuit. J'étais je, je, tombé dessus, j'avais regardé, je me demandais comment ça fonctionnait, car j'étais au début, je découvrais. Donc, euh, j'avais mis. Euh, enfin, je, je souhaitais seulement qu'il y ait mon nom. Mais voilà, mais je peux, on ne va pas s'amuser à chercher sur l'ensemble d'Internet chaque fois qu'on fait une œuvre et qu'on qu le met en partage pour voir si, on, si la licence est respectée. Ce n'est pas possible. Il y a une certaine confiance. Encore voilà. une fois, c'est la, la question de savoir ce qu'on veut qui circule sur Internet. C'est-à-dire que si on veut des, des contenus de qualité universitaire par des gens qui se posent des questions et tout d'autres. C'est intéressant de... De contribuer quand même à une, à une sorte de lutte je trouve contre les fake news et aussi de de partager ces ressources éducatives de qualité et si quelque chose revient à vous et vous savez que, que la, la licence a été dénaturée là dans ce cas-là je comprends que on ne va pas faire des recherches juste pour voir si par hasard une œuvre a, a été reprise sans la licence sans l'accord sans respecter la licence Sylvain, il en pense effectivement que tu parlais, Perrine de l'importance de, de faire connaître, pour faire connaître les, les Creative Commons, faut faire connaître, je pense, le droit d'auteur, et tu le disais aussi. Alors, l'avantage, c'est qu'on a, on a des outils qui se développent avec, avec PIX, notamment les certifications en compétences numériques, donc ce qui permet de, de commencer à, à, à initier sur ces, sur ces problématiques, euh, et sur euh, la question de la, la propriété de, de ces contenus, du respect des, des droits. Euh, donc, euh, donc sur, sur ce point, il faut, il faut que ça se devrait faire, comme tu l'as dit, euh, l'objet du B.A.B.A., hein, d'éducation civique, et, et je crois que c'est des thématiques d'ailleurs qui sont en lycée, dans les, dans les enseignements, euh, je crois qu'il y a ces thématiques-là qui sont abordées plus ou moins, de manière plus ou moins approfondie. Euh, et puis, euh, après, une fois qu'on qu le, qu le met en œuvre, euh, c'est vrai que euh, le, là, tu essaies peut-être entendre que le fait qu'on indique qu'il y a une licence ce sera plus facile pour faire arrêter le, le, l'atteinte il est certain que le fait d'indiquer qu'on est l'auteur après peu importe les modalités sont lesquelles on le met à disposition le fait d'indiquer concrètement je, je suis l'auteur ça permet effectivement d'avoir un point de contact et euh, bah, si on veut demander une autorisation ou si l'utilisation c'est la licence libre bah, on, on peut en faire l'utilisation mais ça permet d'identifier qui a effectivement, euh, éventuellement, une, une protection. Euh, alors, il faut faire attention sur euh, les exceptions euh, aux droits d'auteur. Euh, on en a parlé tout à l'heure dans, dans le webinaire euh, précédent, euh, parce que les, les exceptions, effectivement, euh, on parlait de l'exception pédagogique avec, euh, avec Mocta, euh, elle, euh, elle donc fins illustration de l'enseignement et de la recherche, euh, elle valent pour l'enseignant vis-à-vis de ses étudiants, de ses propres étudiants où elles valent, pour le, pour le, dans le cadre d'un colloque, pour le public destiné au colloque. Et donc, elle ne, en l'état, elles ne valent pas pour, pour les ressources éducatives libres. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'on a pensé son cours en respect des exceptions, notamment, je pense ici, exception, de, exception pédagogique, que celle-ci peut jouer, en l'état, peut jouer dans le cadre d'une ressource éducative libre. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, euh, il y a une au niveau international de la Convention de Berne, il y a, une, il y a quelques exceptions harmonis harmonisées, euh, qui est l'exception euh, à des fins d'illustration de l'enseignement, notamment, et qui fait, qui fait référence aux bons usages. Et donc, peut-être qu'il y aurait un champ à explorer euh, au bénéfice des, des ressources éducatives libres, de considérer que bah, ces bons usages incluent euh, l'illustration euh, de l'enseignement aussi à des fins de ressources euh, euh, éducative libre, donc ça pourrait être effectivement intéressant. Euh, la seule euh, exception, une des, des rares exceptions que je vois être applicable à la fois dans le cours qu'on va dispenser pour, euh, pour, nos, euh, pour, notre, pour notre public dans le cadre de nos missions principales euh, et, euh, et pour une ressource éducative libre, bah, c'est la citation. Euh, c'est la citation, ou là, qui est assez classique et elle pourra, si elle respecte dans la vie pour les étudiants, ou pour les élèves, ou pour texte, respectera pour... Euh, euh, mais avec, là encore, une absence d'harmonisation au niveau international et toujours ces références aux bons usages. Donc là, je pense qu'aussi sur cette exception, il y aurait un intérêt à, à, à éclairer, à éclairer ce, que seraient les, ce que sont les bons usages et dans quelle mesure les ressources éducatives libres font partie de ces bons usages, voire euh, à porter une exception pour ressources éducatives libres. Euh, qui pour l'instant n'existent pas euh, dans, les, dans les textes en droit d'auteur. Donc, ça peut être aussi euh, des perspectives euh, pour, euh, pour faciliter effectivement ces, euh, ces usages. Ensuite, il y a une bonne remarque aussi qui a été faite sur, le, sur les liens hypertextes. Effectivement, euh, du coup, ces liens ne sont pas, sont, pas, euh, sont pas protégés par le droit d'auteur et on peut, on peut donc viser du contenu protégé. Euh, il faut juste veiller à ce que à ce qu'on ne mette pas un lien vers du, du contenu qui est manifestement illicite, donc pas, vers du streaming illégal ou, euh, ou des contenus qu'on sait être des... Autrement, effectivement, c'est euh, une, une bonne piste pour éviter de se retrouver à, à devoir rendre, rendre des comptes. Et surtout, et surtout, par rapport à cette problématique de lien, euh, ne pas considérer qu'on peut remplacer le lien par, une, euh, par un copier-coller. On a comme ça une, une affaire devant la, la Cour de justice de l'Union européenne où la pauvre élève... Euh, de l'établissement secondaire en, en Allemagne avait reproduit une photo du pont de Cordoue euh, qu'elle avait trouvée sur Internet. Elle n'avait pas mis un lien vers la photo, elle avait reproduit la photo. Et ça euh, allait jusqu'à la Cour de justice et euh, effectivement, ça a été euh, sanctionné de la contrefaçon. Euh, donc, euh, donc le, la technique là, du lien, effectivement, elle est, elle est vraiment à retenir pour, pour dans, les, dans les hypothèses comme ça, les plus, euh, les plus délicates, Et eh bien, on puisse renvoyer au contenu sans avoir à, à être comptable du... Euh, du, de la légalité du contenu qui a été mis en ligne. Merci, Sylvain. Oui, je me juste de, de revenir sur le suivi, parce qu'on disait, mais ce n'est pas possible de, de suivre ce que deviennent les contenus. Hein, et voilà, et à un moment, c'est épuisant et puis on ne saura pas toujours faire respecter. Moi, je trouve que justement, il faut savoir exprimer les limites en français facile à côté de la licence. Il faut dire... Voilà, j'ai mis en ligne ce contenu, mais merci de me dire si vous le réutilisez, parce que c'était fait plaisir, voilà, il y a de la reconnaissance. Quand on partage un contenu, qu'on a mis du temps à élaborer, par chez nos cellules grises, et on, on sent bien que c'est assez original ce qu'on a ce qu'on a rédigé, et comment on y est arrivé, euh, il faudrait euh, pas seulement utiliser la licence, mais dire, euh, et vous n'avez pas le droit d'utiliser euh, à des fins commerciales, de la, de la recouper euh, grossièrement sur un autre site euh, internet, en attribuant le, le, le, tout le mérite. Donc, Je trouve qu'il y, y a quand même euh, enfin une, il y aurait une, un travail à monter quand même sur le suivi des ressources, d'abord pour reconnaître les gens qui contribuent au LIM, aux ressources éducatives libres euh, et, euh, et puis ensuite, euh, donc ça c'est possible avec les badges, hein, ça sera intéressant vraiment de, de monter ça. Euh, et puis ensuite, pour chasser les, les, les mauvaises... Euh, les mauvaises pratiques, mais qui seront à la marge. Je vois Valérie Mario qui dit « Je crois que l'esprit de partage de groupe efface le mouton noir. Ouais, » Je suis exactement la enfin, ouais, terre pour rebondir un peu ce qu'il disait Sylvain à propos euh, euh, du, de la frontière entre euh, les gens qui ont un usage euh, illégal sans le savoir au final. C'est vrai que je te rejoins, Sylvain, ce que moi je fais, enfin, j'essaie de faire ce boulot-là quand j'interviens dans les écoles. Il y a un déficit de connaissances autour du droit d'auteur, du droit à l'image à propos des parents, euh, en vrai. Donc là, il y aurait vraiment un truc à faire, hein, j'en sais rien, parce que c'est un droit, euh, enfin, c un droit qui, qui appartient à tous. Euh, et euh, aussi pour rebondir sur l'aspect communautaire. Euh, moi, j'ai fait pas mal d'activités. De, de, de, en fait, on bâtit des communautés. Euh, propres, hein, c'est des forums en général, où les gens s'inscrivent et les rejoignent, adhèrent à des règles et en fait, on partage nous un tas de ressources. Euh, J'ai une communauté donc autour du jeu vidéo, on en est 11 000. Il n'y a jamais personne qui a violé les règles. Alors, tu arrives, tu signes euh, une, une, des règles en disant que tu rejoins notre communauté de partage. Euh, là, nous, on partage des ressources de game design parce que bon, c'est des disciplines très chères, il faut faire des écoles hyper chères. Et on s'est dit bah, alors là, il euh, n'y a rien. Donc Comme moi, j'étais là dedans un, un moment, on a décidé de partager ça, et on a mis bien un portail sur jeu online, s'appelle, et on a mis, tu t'inscris, tu adhères à des conditions, tu as un compte, tu es obligé de donner une identité réelle. Pour le vérifier, nous, on a mis, comme c'est des adultes, on a mis un système, on a copié surfing qui faisait ça, où tu fais un paiement symbolique, juste pour marquer une trace. Et là, il y a 11 000 personnes minimum qui sont prêtées au jeu. Et du coup, on échange comme ça, interactivement, des ressources. Et comme les gens sont déjà inscrits, quand ils arrivent dans le panneau, on va dire ressources. Il euh, y a déjà leur nom qui est complété. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est là. La... On est pas vra... enfin, on a adapté euh, ce qu'on voulait en Creative Commons, mais ça donne une, une licence d'autorisation qui, en fait, est régie par le droit d'auteur, mais qui correspond dans les faits à du Creative Commons. Ils cliquent et ils ont leur licence pour une durée de X, machin. et a... Voilà, c'est un peu un mélange de technique. Et dans le même ordre d'idée, nous, on a, on a repris des trucs qui se faisaient dans le milieu peer-to-peer, -peer, légal ou pas, d'ailleurs, qui était le système de ratio. Nous, juste à titre indicatif, pour des gens qui, ce qu'on appelle litchés, qui, qui télécharge et ceux qui partagent. Et en fait, ils ont sur leur compte la possibilité de savoir en disant bah, « Toi, tu es venu, tu as pris beaucoup, tu le sais, il serait peut-être temps de rééquilibrer ton ratio. Et tu peux partager n'importe quoi. Tu peux contribuer, mais il serait peut-être temps que tu le fasses. » Et je me dis qu'il y, y a des choses comme ça à aller piquer à droite, à gauche et à faire peut-être des prototypes pour essayer de créer au moins des communautés qui fonctionnent. Et je pense comme ça, comme tu dis, juste que je suis d'accord avec toi, faire la chasse... Euh, sur Internet, tu des gens qui t'ont peut-être piqué tes trucs et tout. Alors moi, je suis plutôt pour le mettre à disposition dans les bonnes conditions, en étant le plus clair possible, en étant technologiquement le plus optimal possible. Et après, il y aura toujours euh, des abus, mais limite, ça fait réfléchir. Il y aura des abus, on se dit, bon, comment on les gère Est -ce que... Mais je pense que comme, euh, je sais plus qu'est-ce qu'il disait ça, ouais, le, dans le chat, le fait d'avoir une communauté, euh, ça permet aussi, les gens savent ce que tu as fait, ont participé euh, quand ça devient des milliers et des milliers de personnes Alors, je désolé je pense à la comité des enseignants et des juristes ça fait beaucoup beaucoup beaucoup de monde Admettons que ces gens là commencent à créer plusieurs on va dire espaces euh, comme ça euh, je pense que les gens n'oseront même pas en plus euh, je, sens, je fais partie d'une organisation dont la FD sont les cités nous on est sur la défense des designers bon on est suffisamment maintenant on va dire un peu poilu et on fait un peu peur pour que même si on vient mettre un commentaire sur Twitter les gens disent ah oui en fait on n'avait pas vu on s'est trompé mille excuses excusez-moi enfin, voilà et ben bah, du coup je pense que c'est ça qui a créé mais c'est voilà c'est à faire quoi donc euh, moi je pense que c'est largement possible et que c'est en ce moment ça avant c'était peut-être de l'idéologie de la philosophie je me dis mais bah non ça correspond réellement à un besoin et est, on est presque, c'est le bon moment là, il y a vraiment besoin de repenser le, la production et le partage des ressources, sans jeter le droit d'auteur aux oubliettes. Moi je dis, je fais partie de ces gens qui adorent le Creative Commons, tout ça, mais euh, je trouve qu'il y, y a plein de trucs bien aussi, euh, je ne suis pas pour euh, euh, tout ouvert, euh, je suis pour l'idée qu'il y a des choses qui doivent être dans le domaine public, mais je, je peux comprendre que les auteurs qui travaillent, euh, vu qu'on vit dans le monde d'être qu'il est, faut pouvoir... Euh, contrôler euh, et avoir un droit de regard sur ce qu'on a produit euh, notre propriété intellectuelle c'est quand même important aussi voilà il y a besoin de tout à un moment donné ça dépend de l'usage qui veut être fait après ça. mais ouais. le tout c'est de penser l'usage au moment de la production mmh. le... et c'est ça en fait qu'on n'avait pas fait au départ quoi mmh. au départ on produisait parce que mais on ne réfléchissait pas à comment ensuite ça pouvait être utilisé et, la... et puis la difficulté c'est ça c'est qu'il y a des... alors je... peut-être je me trompe hein, Sylvain mais des fois les gens ils ont l'impression qu'on droit euh, une fois que tu as fait un truc, c'est très difficile de d'ajuster. De, de, de, Il faut presque avoir tout pensé au départ, et des fois on a l'impression que c'est laborieux. Alors je sais pas si c'est plutôt, alors moi je pense que c'est un, un déficit de, de pédagogie. Hein. Euh, moi j'étais dans une autre école en Belgique où j'ai eu la chance euh, d'avoir un directeur qui avait fait venir différents corps de juristes sur différents domaines et qui avait dit le droit c'est essentiel. Les étudiants vous allez vous bouffer au moins l'équivalent d'une journée de droit par semaine, euh, multi-domaines confondus. Alors au début on râlait. Puis maintenant que leur coup, je me dis j'ai quelques notions, c'est ou moi je sais de quoi, de quoi ça parle. Et c'est vrai que je me dis que le, il y aurait vraiment, alors je sais pas sous quelle forme, mais avoir des, des, des, des, des, des, des, des, des ressources juridiques financées d'une façon ou d'une autre, parce que j'avais entendu ça, je ne sais plus dans quelle discussion, que c'est vrai que euh, la, la gratuité totale n'existe jamais, il y a toujours des coûts en temps, en tout ce qu'on veut, et il faut trouver un modèle de financement. Euh, moi j'appelle ça bah, mixte en fait. Euh, euh, du don direct, du paiement des financements, mais voilà c'est plutôt ça, mais tout gratuit je me dis que si les personnes derrière qui produisent, euh, qui doivent maintenir surtout la ressource, euh, quelque part il n'y a pas de rémunération ça a tendance à péréquiter il hein. ne faut, faut, faut pas se le rendre voilà ouais. Valérie dit la même chose hein, dans le chat, je ne sais pas si vous avez vu, elle dit l'accessibilité aux publications gêne la réutilisation frauduleuse. Voilà. donc c'est un peu la même chose que ce que disait Romuald, si j'ai bien tout compris, ce que disait <rire> Et j'aurais une question pour Sylvain. Et celle-là, elle n'est pas, elle, elle pas dans, le, dans le, le bloc des questions, c'est moi qui la pose comme ça. Qu'est-ce qui se passe si une est -ce que est-ce qu'une personne peut changer, ou plutôt.. Euh, qu'est-ce qui est prévu au niveau légal pour, pour qu'une personne puisse changer le, la licence qu'elle a mise sur une œuvre Par exemple, au bout d'un an, elle a décidé de changer de licence. Est-ce que c'est possible Est-ce que, est -ce que oui, c'est possible, mais qu'est-ce qui se passe derrière Et en particulier, les, les, les pardon, en particulier avec les licences créatives communes, si on passe d'une licence à une autre et que l'œuvre a été reprise, c'est pas possible, non il y a des Alors ça rejoint ça rejoint une un, un échange qui a eu sur le chat sur l'articulation entre le, les règles entre la loi et les Creative Commons. Euh, alors déjà sur l'articulation entre entre les règles applicables en France ou au sein de l'Union et les Creative Commons, il faut, faut préciser que bah, sur un certain nombre de, de points, c'est c'est la loi qui va qui va. Euh, qui va primer parce qu'on euh, a en tout cas en France un certain nombre de, de règles protectrices de l'auteur qui font que euh, bah, certaines dispositions qui, qui peuvent être perçues comme défavorables dans les Creative Commons, par exemple lorsque euh, l'auteur accepte la modification de, de, de, son, de, sa, de sa ressource, de son œuvre, euh, eh bien euh, il, euh, il, il renonce entre guillemets au, au, à son droit moral, de respect de son œuvre, chose qui est pas possible, qui est impossible en droit français. Donc, il pourra toujours, il pourra toujours revenir sur. Il pourra toujours considérer que même s'il si, euh, est dans cet état d'esprit, euh, eh bien, euh, il pourra avoir le, le droit avec lui pour euh, dire que bah, cette modification-là, euh, elle n'est pas conforme à, à, au respect de son droit, au respect de son œuvre. Donc, ça, il faut, donc, c'est une sorte de garde-fou. Euh, le, les Creative Commons vont permettre, effectivement, de faciliter l'utilisation, la réutilisation, mais il y a des garde-fous aussi pour préserver les intérêts de l'auteur de, de, de la ressource. Alors, s'agissant de l'évolution des conditions, euh, c'est une bonne question. Euh, licence licences d'utilisation, euh, elles vont être qualifiées de contrat qui, euh, qui va être un contrat, de contrat ouvert. Euh, l'auteur euh, accepte en, en amont que son œuvre soit... Euh, diffusé selon telle et réutilisé selon tel, telle condition. Euh, il doit pouvoir effectivement remettre en cause ce, ce contrat, cet accord, cette licence, euh, euh, par principe. Euh, la difficulté, c'est que dans, le, dans le, le contexte Creative Commons, il pourra faire la modif facilement faire la modification pour l'avenir, pour ceux qui auront nouvellement accès au contenu, mais pour ceux qui ont eu accès... Euh, au, oui. à, la, à la ressource euh, lors de la première euh, mise à disposition avec une licence donnée, oui. ça sera plus compliqué. De, euh, il peut revenir sur... parce qu'il peut effectivement euh, euh, ne plus donner cette autorisation. Euh, ça, ça sera possible, euh, mais en pratique, ce sera difficile de la faire respecter. Euh, et il devra remettre en cause euh, la, la licence euh, telle qu'elle a, qu a été conclue, euh, euh, au départ, tel qu'il l'avait indiqué au départ. Donc, en théorie, c'est possible. Il peut, euh, il peut faire évoluer euh, dans un sens qui serait plus restrictif, puisque c'est dans ce sens-là que ça poserait problème. Euh, en pratique, euh, ça nécessiterait la mise en œuvre euh, euh, d'une action judiciaire pour, euh, pour remettre en cause euh, la, li la licence telle qu'il l'a définie au départ, euh, et donc ensuite euh, faire évoluer, contraindre l'utilisateur qui souhaite continuer euh, à, à évoluer, à utiliser la ressource, ces conditions à pouvoir l'utiliser. Oui, merci Sylvain. Ah, si je comprends bien, ça veut dire que si quelqu'un change une, qui est à l'origine d'une œuvre qui a été reprise, s'il change les conditions, on va se retrouver avec une sorte de, comment dit-on, dans la blockchain, on parle de fork, euh, d'un aiguillage, donc on aurait à la fois des, des œuvres euh, avec une, une certaine licence au départ pour la, la première œuvre et d'autres œuvres qui vont se construire parce qu'elles vont euh, mm -hmm. se, se nourrir de la première, mais avec une autre licence, euh, donc on va avoir impossible. les deux en parallèle. Oui. C'est bien possible, oui. ce qui complexifie encore la chose. Oui. Merci beaucoup de ta réflexion, je pense que ça va faire réfléchir aussi beaucoup de monde. On ne vit pas dans un monde très simple, donc c'est normal. Donc, euh, bah, on s'approche de, de, de 17h. Euh, euh, oui, donc... alors je reparais. <rire> ah, <mais> je croyais <rire> que c'était parti. <rire> mais oui, mais ils ont terminé. Donc, je suis revenue. Ah, revenu. <rire> enfin, j'ai juste eu le temps de te dire au revoir. C'était bien, merci. Tu viens dire au revoir ici aussi. C'est ça, exactement. Questions, le chat s'arrête. Donc, voilà, tu viens dire au revoir ici aussi, c'est bon. Voilà, donc, euh, alors, d'abord, il, il y a une chose importante, c'est effectivement, depuis quelques années, en France, hein, parce que, bon, là, il y a, je vois au moins une Belge parmi les participants, euh, il y a une, une formation euh, aux compétences numériques qui, qui s'appelait euh, le C2I, B2I, qui est devenue euh, une plateforme nationale, un peu comme un TOEFL en compétences numériques, euh, qui s'appelle PIX. Et PIX, euh, ben, je ne sais pas où vous s'en êtes aujourd'hui, mais au moment où ça a été créé, ils enseignaient les licences Creative Commons telles quelles. Justement, Sylvain Chattery est en charge de, de l'animation, de la coordination du projet PIX plus droit. Donc, euh, c'est rien de le dire, hein, il faut créer toutes les ressources euh, et avoir les formateurs euh, qui vont bien. Euh, donc, il n'y a pas que les licences Creative Commons qui sont effectivement euh, bah, du droit anglo-saxon, euh, mais d'une telle acuité que... que on ne peut pas ne pas les, les enseigner. D'ailleurs, ils sont enseignés dans beaucoup de ministères et utilisés eux-mêmes dans, dans beaucoup de services publics. Mais euh, il y a aussi des licences françaises. Et, euh, et donc, euh, dans le PIX plus droit, ça, sera vraiment, ça ira encore beaucoup plus loin sur les notions de, de droit d'auteur. Euh, donc, euh, voilà, je voulais signaler ça. Maintenant, euh, on n'est pas tous juristes. Et il y a beaucoup de gens qui font euh, des ressources éducatives libres sans le savoir. Euh, donc, euh, pour tous ceux qui sont plus dans la philosophie du livre, euh, il faut savoir les utiliser pour permettre aux autres de les réutiliser. Et autant, ça peut être des choses très compliquées parfois, euh, autant, c'est marrant parce que d'un côté, je vois Sylvain, j'ai entendu euh, Mélanie Clément-Fontaine qui disait, « bah oui, on ne peut pas avoir… Euh, » Euh, connaître tous les auteurs dans Wikipédia, on peut, et ben c'est trop, et ça pose même une question euh, énergétique de, de bilan carbone de la ressource à la fin si on a l'historique de toutes les modifications euh, sur plusieurs années. Euh, tout à fait, euh, voilà, c'est pas toujours intéressant. On sait pas quelle modification était pertinente ou non, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de règles finalement à connaître, euh, et sur la philosophie, bah, à minima, utiliser des licences Creative Commons, ça permet de comprendre qu'il faut s'identifier et qu'il faut dire ce qu'on veut faire en ouvrant l'œuvre sur Internet ou sur une plateforme. Et euh, en ces temps de Covid, c'est vraiment très important euh, d'y ré réfléchir, mais pas de se mettre non plus trop, euh, trop de complexité, je pense, euh, dans un premier temps, en tout cas. Après, euh, comme toutes les communautés, c'est comme ça que ça devient amusant, c'est quand on, on devient des experts euh, comme Romuald de, de la charte qui permet de, de, bah de, de faciliter la réflexion. Une fois qu'on est rentré dedans, on peut aller assez vite vers le partage. Euh, voilà. Euh, maintenant, euh, je terminerai juste en disant que le droit, c'est donc très important. Mais le droit, il est là pour accompagner les pratiques et pas pour les empêcher. Il faut juste bien bien le comprendre et l'assimiler. Et, et dans ce cas-là, il n'y a pas de, de raison que les licences Creative Commons ne vous aident pas, les enseignants, à partager vos. Euh, cours. Moi, j'en ai, ai presque fini pour aujourd'hui. Donc, il y aura une dernière une dernière. Session voilà. à 19h, 13 h heure québécoise. Voilà. Mmh, voilà. Merci. Euh, Vas-y. Voilà, J'en profite. Donc, euh, la première journée va s'achever, mais sachez toutefois, je viens de faire le partage d'écran. Qui reste en fait, donc, euh, nos amis euh, à Québec euh, qui font donc euh, une session sur l'accompagnement des étudiants sur la formation à distance. Donc, c'est dans deux heures, donc, c'est à 19 h Vous avez tous à priorité invité. Euh, voilà. Euh, pareil pour les sessions de demain, ceux qui ont participé aujourd'hui normalement vous allez recevoir les invitations aux sessions de demain. Pour nos amis participants, intervenants externes, je répète que pour intervenir sur les sessions des autres, essayez de vous connecter avec un mail différent de votre mail intervenant plutôt en tant que participant, parce que sinon ça peut faire des cafouillages et voilà donc je, je le dis. Euh, et euh, au niveau des ressources parce qu'on en parlait, euh, le temps euh, que en fait euh, on construise euh, les choses correctement, euh, il y a ce site, donc euh, moi, je vais euh, développer une section ressources éducatives libres. Où on va retrouver bah, les, les, les conférences euh, des deux jours. Et également, euh, les, pour l'instant, au début, on va commencer, moi, je préfère par étapes, la communauté en fait des intervenants. Je vais les inciter à pouvoir, eux, instruire leurs ressources. Et après, on va réfléchir, justement, on va mettre en pratique ce dont on vient de discuter à l'instant, c'est-à-dire euh, au moins sur deux ans, hein, Périne, euh, mettre en place euh, des, des moyens de partager des ressources. Donc, au début, ça va se faire avec ces conférences, via euh, les intervenants euh, de ces conférences, et plus tard, justement, ça fera partie de la réflexion. Quelle forme on va donner à, pour Open Education Global francophone un espace qui permettrait à tout à chacun de partager euh, de la ressource libre, de l'échanger, de l'améliorer, de la construire, Et on ferait ainsi un premier... Euh, de prototype de communauté dont on vient de parler pour voir ce que ça peut donner. Puis comme on a des juristes, des enseignants, des chercheurs et qu'on a un peu de tout, bah ça, ça peut créer de la dynamique euh, intéressante sur le long terme, on verra bien. Donc voilà, je, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. N'oubliez pas si euh, vous voulez participer euh, à la dernière, euh, euh, au dernier webinaire de, de ce jour, donc dans deux heures. Euh, donc voilà, il reste à créer la communauté tout à fait. Voilà, donc je vais vous dire au revoir, je vais fermer les différentes euh, fenêtres et je mettrai fin à ce webinaire. Et vous pouvez donc accéder, euh, je le répète toujours, à l'ensemble, Voilà, comme Lucas est en train de l'indiquer, euh, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble euh, des webinaires euh, automatiquement replay. Et en fait, vous pouvez vous inscrire après. Hein. C'est un peu bizarre comme notion, mais si vous avez des amis que ça intéresse, vous n'êtes pas obligé d'attendre euh, les publications qu'on va faire sur Vimeo ou YouTube. Vous pouvez vous inscrire comme si vous inscriviez là. Et ça vous permet tout de suite d'accéder au replay, en fait. Comme ça, voilà, c est, c est... vous vous inscrivez, vous avez le replay immédiatement. Donc, du coup, vous pouvez partager euh, le lien tout simplement d'inscription à des gens qui sont intéressés. Et donc, voilà, ils pourraient accéder au replay LackStorm. Donc, je vais fermer donc, tout si. Donc, je dis au revoir, Merci, à Carole et bah, Perrine. <rire> on va s'en sortir par après. Eh ben Merci et puis euh, bravo pour euh, vos interventions euh, sur tout le monde de la journée. Merci et puis, bah, on merci merci revient demain, euh, demain. Voilà. demain. À demain. Voilà. Demain. À, demain. à demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Voilà, au revoir. Hop. Je vais fermer ici. Je me permets de vous. Hop. <rire> voilà.